Très bien. Guinée a Ce Et qui bon ou information à en à La formation est eta ya la ndo ma faima mara woto faima mara kana igamato ninde koperema hmm. hana mara wo handi muwa oba yarabina na lansembebbo paskawa no fuyantena kopere ça fini et ta te bar fuyantena parce que faut tenir tu te on un peu de temps, tu te un peu m'a dit que tu te fasses un peu de temps. Fais-fais, Fait fait fasses un En fin de temps, le gouvernement, ou bien le gouvernement, c'est ce que je disais, c'est ce que discrétion. Koui, ou bien, parce que le gouvernement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut blaguer, hein. Gouverner une nation, ce n'est pas un petit truc. Il faut, il faut avoir des personnes de ressources capables, n'est-ce pas, de gérer, de faire une bonne gestion pour la nation. Mais pas avec un euh, d'enfant, un ou bien, non, non, non. Et puis des personnes conscientes, hein. Voilà. Donc, bon, oui, gérer, manakine. Discrètement, mais afin dit bon avantage la bourrée de Brimbe. Alors, je suis là. Je suis à Je suis là. Je suis là. To, to, owa fait naiki. Felandang fe boke, kam sarkui. Mfa fe, wende, Mohamed Bangura, lapi, nana anaim directeur, a la ba, wata Mohamed Bangura, lapi, Bangura. Le président ou le directeur général de l'ANAIN, à Kamsar. Ou à Tagimbe à la barre. Mohamed Bangoura Lapi, à la barre, il rit tout le matin. D'abord, ce mangue. Je ne pas de mal à faire de de Je de de Croyez-moi, nous D'abord, nous faut se définir outil de travail pour donner là. pour suis il Je suis là. démarches. Nous sein de la communauté, Je suis pas important. suis bon, là. La paix, Bangura. Et puis, on demande au gouvernement de transition de te destituer. Oui. Parce que vous êtes là à vendre même, Mamadi. Ça ça que je On est Parce qu'il faut te faire un moment. Toi, tu penses que homme a fadé en donnant les 2 000 ou 3 à tes propres frères, de faire quoi Tu nous prends pour qui et alors que il y a que le mamadi n'a n'a fait que le mais il a regretté qu'il n'a pas fait parce que il y a fin sur cette société partout parce que nous sommes au courant de tout il faut que tu fassures une fois, il faut que tu deux fois. ce tu il est de l'argent de l'argent de Il On on a toujours de Ou bien 2000 dollars Ou bien 3000 dollars Ou bien 5000 dollars Très bien. ah uh, ma mère, il faut que tu fasses tout le matin. So il n'a fait et boqué qui cam sar qui la fissa eu loñi et puis je vais je vais dire parce que ira pi n'am fari dana amara parce que tu es là à collecter de l'argent pour amara donc n'am findi boqué région là il y a un homme qui a qui a à un Amara Kamara. Amara un homme qui a Et vous qui tout été un homme qui a bon un homme qui a été un homme qui a pas un non, je ne sais pas. Je ne pas. est je ne sais je ne sais pas. je ne pas. Ce je Ce je faut faire attention, Quand Faut faire attention, hein. Faut faire attention, hein. Faut faire attention, hein. Faut Faut faire attention, Faut faire Faut faire attention, D'abord han ngafanama la Bangura Pokebardi Ramonera. En l'an 2007, je pense je crois si je ne m'abuse pas, c'était en l'an 2000. l'an 2007, je pense Loandé Meniner parce que Boké Dibimbara Mato. Euh nginaum anaim la de na redevance, société minière utilisé des bouquets région qui. Parce que nous que vous voulez mon nom à tinder là parce que n'est qu'un homme jérémy moubert n'arrête et mon homme n'a toi et colomb et mon homme à kinikinid et n'a pas ce mangue et non oui mon abbé n'a fait n'a pas au bord du baril des tous les bendous et l'amiraire et kina à ba bakine quel fait okay. quoi là, Bouinama? ça Ça, sans salaire, tout commandement. été Parce que a été de Bokeréjon, ben, comme Parce fait, il a fait, fois, fait, mais combien n'en a Na allo l'appel Bangura n'a rien directeur ...anaim... naim. D'abord il l'appel Bangura. Et mobilé qui bouquerait quoi y a cananera. Et par la dossier brim falsifié. ...ala qu'on y nomme afin de bouquer bouquer kaki raquinage parce que Bangura. Si l'éna, si nana, kamarena, koya Kanana, Merimu Igima me bardema, koya ressource bébé nana, ara el kima, karamiri, amadel bri, bri, pourquoi y'a a fallara kanira, alors que détruit La paix est 100% de koya. Ok? Bouk ke il y a un qui Il a hôpital Il y a un hôpital Il y a un hôpital Il a qui les sociétés minières à C'est des millions de dollars. Pour que quelqu'un que la fin de digne de nous, il y l'hôpital, digne de nous. Mais attends, allez-y. Parce que vous ne pouvez que vous C'est de quoi maman dit Je ne sais pas. Je Je on aime eu le droit de faire. OK Parce que c'est quelque chose de falsifié. Parce qu'il n'a a pas de signes. La paix n'est pas. Maintenant, Amara est là pour... pour Il reçoit de l'argent dans la main de la paix. Des millions. Il est en train de se faire. Il est en train de se Il est en train de se faire. Il est en train Comment Et puis, il sort maintenant il faut faire maintenant il faut accompagner fric eh, et eh, maman dit non nous on accompagne pas maman dit pourquoi pourquoi on a fallu neitanan kaitanan motan baloma kaitanan tire mon boum kaitanan mon bon secreti moi ti ma maman dit bilan affaire il a fallu maintenant il a retint la maman dit ah non pourquoi est-ce que maman dit considéré non où est luna Tina Naya, okay? la matomara. Mais bon, c'est toi, on fait ralé, Kata. Très bien. La paix à la barre, tout le monde t'inquiète. Parce que, moi, Lou on est dans mon là, je suis C'est Semira. d'ailleurs. Les 500 logements, quand tu fais collaboration, c'était Il y plus de 18 milliards de nos francs guinéens et l'ensemble de de construire les 500 bâtiments à Colaboui. Ça ne se doit pas. Ok Ça ne se doit pas. Il y a de contrat exécuté. Non. L'Américain a un conflit d'intérêts, je ne sais pas en français. Non. Parce que mon walfang irabama, il appelle Doffor dans Abama. Entrepreneurie, entrepreneurie, bien bien dans la bocée qui bocée dira, négé lama, négé exécuter, allo kayingisa exécuter qui n'est, parce que kayingisa j'étais là déjà, je pense. Parce que les surba Kamara, l'entrepreneuri entrepreneurie qui n'est là bas, donc nanan lama, bocée dira nanan lama là bas. Irakine les 18 milliards, nan sur Irakine pour l'exécution de la cité là gérée par ton beau-frère Non, non et puis tu viens maintenant nous escroquer ah ou non ce sais moi ma maman dit dit mon maman m'a dit ma maman m'a mérite de maman m'a dit oui il re, pour ananga mam, ananga Alia arete? Pourquoi Anara Ali eh, a arrêté? Pourquoi Anara Sissi a eh, eh, eh, arrêté? Pourquoi Karamba a arrêté? Pourquoi Kerfala Bangura a arrêté? Pourquoi Freeman a arrêté? Pourquoi? Parce que, parce que tu es là. Asco, Okocha et tant d'autres. Kantina moi, um, um, um, maman, ils la manifestation c'est de demander le départ immédiat de Mamadi en Guinée. Il a un de il a un peu Il n'a un de temps. Il y un Il y a un à Il a un à il, il Est-ce que vous avez leur famille souffre aujourd'hui. Mais vous va faire mal. Ce n'est pas mal. Je Je dit, laissez-les. Donc, il faut arrêter. Continue ton chemin. Bah, toi, tu es là pour l'argent. Il faut faire ton argent. Mais il faut laisser. Les le sous-sous. Mon mouti ma rambera mon mouti ma réunion qui mon mouti ma fari. Barafala ou ben mi mais y'o, kalifindegi, nan so se se on s'en fout de ça, sa, ridekone, mon ondi nan falamabé. Parce que, oura touma bon sema, ka problème barafa A si bête nan nan menunu. a fèna ya la matina, a tina nan ya je ne sais pas si bon Mais bon un bon Et avec nous. Ou bien. Parce que... Il y a des histoires. Il y Il y a Il a bas qui m'a, on m'a dit que je ne faisais pas ça. Je ne faisais pas pas ne faisais pas pas Je ne faisais pas ça. Je ne faisais avec 18 milliards de nos francs, ça c'est trop. Je ne sais mal au Non. Non. Je ne sais pas Et puis, il y a des gens qui ont fait corruption. Il y a projets qui ont fait Il faut détruire le gars. Non, non, il faut le... Parce que, faire, Parce qu'il y a un programme qui, qui est son appui à la présidence. Pourquoi? Très bien, maintenant, <coughs> manifestation n'a là... pas. Bara... n'a pas l'effet. La gina cabrini n'a pas D'abord, négociation. Au moins, ma négociation. Maman dit bye. Maman dit bye. Maman dit bye. Maman dit Ah, il faut là, 24 mois. Je suis à l'Ali. à l'Ali. Je à à Je à Je à ans à deux ans, suis fait trois à à Je à et maintenant, quand on va faire, étant donné que l'on crée là maintenant, quand on fait, étant dunia quand on va lifan. une biri gine vient béré, guinéen anga là, Quand on Alors, quest gouvernement, quest a fait, et ma Na Mum mama di luma na, kasi keringa mo la gina biri nde game. Itega ibuinye nang kataga. Wambiringirinara, mufanomamu ubuinye katade, amufanaki. Okay? Nigbe gbe gine gbe gbe nang torogi. Donki yandinga adana kish, adana kide. Kuske video far na ha falipe, adana kiche na mama Yandi Maintenant ici à Massef il me réclame Et en A mon Mohamed Lapé Bangora l'homme de Koya patron de Koya, le jeune frère de Kiridi Bangoura. Plus malhonnête, menteur. Escroc. C'est ça. Parce que vous êtes là escroquer les ténis sous. C'est pas bon. Est pas sérieux. L'hôpital n'a pas été fait. Il n'a pas été comme vous. Dans hôpital il la Koya. Oui. Il n'a c'est-à-dire, il y a des et qui sont là. Ils sont là. Ils sont On a, sont là. Ils sont là. Ils sont là. Oui? Notre combat, c'est ça. là. Guinée, Il là. a sont là. Ils sont là. Ils sont tu parce que, même même même si vous avez des fris, vous avez des fris, vous avez des Mais vous avez des fris, vous avez des fris, vous avez des Conditions vous remplir. des vous des vous êtes là vous êtes là à détourner des vous escroquant les, en vous Maintenant, il cité Amasef, oui, à la Mais a précipité, fait la paix, vous savez pourquoi Parce que CBG a plus de 10 à 20 millions de dollars pour la reconstruction de d'Amasef. Donc, nana Anaki. a dit, a Amara, il faut arrêter Amara. Et c'est vrai. Il faut voir comment il va transférer partout dans le monde. C'est trop. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il faut que tu aies un programme. Il faut que tu aies un programme. Il faut que tu aies un programme zero O fera ba parce que wii dambe oui anyo anyo no wona ngaye ki muya maneke anyo mane kata mri bete election nan naba afanyira o man blimano han wona nan quick garantie yomu na wobelagne wallahi wamulu may Migi fa mudo wa mabina. Ha ma. Trust me. Kura yuma. Ama to dega na nabafi buke. Ama kini Ama kinikini epi. Ima mfadangi. Basko wa dinde. Maboke di tamara. Ndambera kuburama ya ne. Puru kamema kuburama ya gilira. Bura, eh, eh, je ne sais pas si vous avez un ne sais pas si vous avez pourquoi il y a des besoin Pour avoir... un anayim. OK Maintenant, il faut travailler sérieusement et puis il faut travailler honnêtement pour les boukekas. Parce que les boukekas ne comptent que ça, les ressources minières. C'est dans ça que, que ces gens-là peuvent donner les, les, les bonnes, une bonne éducation à leurs enfants, à, aux, aux, aux, à des enfants de la de, comme a de Bokeh. Construire des bonnes écoles pour les enfants, pour la nouvelle génération s'il faut. Vous, vous êtes là à détruire ça. C'est vraiment inacceptable. Non. Alors, maman dit... Et instruction n'a pas bas gine. pas bon. Je de na lua e, na e wala ma mo قلنا lua na Paske, parce kinikini na colony ne kha la peine ap koyen non akinikini manekoyakema yi ben des dunia na ansio kon na wa imara yi chan fiche amwen na manaki alors, moi ma mère n'anguan, on aimer nagamba bokeh, bokeh di, akawo le bokeh dièbe, yandi. Moi, balimakandi. Hanu la transition fin sa maman lernoye. Et désormais, afini fini nayo la di na lama fini. Bokeh, c'est bien ouignila. Oui. Parce que na seulement Suleiman Traoré na na c'est déjà mal maluna. Parce que moi, moi bokeh kolabar fréané, lama lulu bo la mara friana géré parce que la pas un le de faire la friana. Donc, que tu et Non. Ok? Donc, je Dès maintenant, je là. Je suis là. Je suis là. Je Ok. de Maintenant, il citait Amassef Ona que le feyan rina feyan raba fina, dogmatimana mais bala ra ko rend na na go, onan na muna Très bien. On bamba ngira bira parce que feyan rina reconstruit. Tu es d'accord. C'est une bonne chose. Mais après ce petit terrible feyan en l'API, c'est-à-dire Mohamed Bangura, le, le directeur général de l'ANAI, Nana Arou parce que comme il y a un appel c'est société qui et nous Amara. C'est pourquoi il y a un peu Oui. Il y un Il y a un peu de parce que, à mon nom, anain suis là. Je suis là, je banankoro a wali ma Na je suis là, je na sigiri je suis là, sigiri a Na là, je suis là, je suis là, où on a mes un région de C'est ce dans Parce que qui là, Et le président Sidia, Makhandi, alors nous, on fait ça. Je qui est là, Il y a parti a inutile. Il nana, il a parti, ni a parti, parti, il a on a rien On a On a qu'on On a, a Guinée, na, a Ramena. On On a créé. On Donc créé. On a créé. On a la a accéléré, fait, parce que bientôt, CBG, des euh, millions d'années plus. mais nous ne que les Parce que Il y a un retour Il y a Il Il y a Il y a bah, en Il ouais. bah, y a président on l'a lancé. Il a un Il un Il a kame. Il un peu Il a Il un il y a des ta qui ont fait des choses, mais Mais Wallah, il y a mané yon dommou naibaha de yamakona yon dommou dunia, il y a eu le narra. Ou a nyangou, ou a fait a wainkobi falade, ou a fait febri na badé. Mais mirena, kona krinaghe sembé wawotambe. O sandé l'armée même. La ginebri made, sori a yati. Kona continue a... A, a, a exercer le sal bloc. Nye? Wa rezitata ouma. Donc, le projet est que brama brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, qui a les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les brahmaïs, les et puis, si vous un programme sur enfin, la, euh, euh, la communauté. Je ne sais pas si vous voulez. Je ne a pas si Enfin, voulez. Je ne sais au si vous voulez. Je ne sais le si vous de Je ne sais pas si vous voulez. Je ne de pas si vous Parce que, Je ne faire pas si vous avant suis utilisé à l'intérêt personnel. Je suis en Et je ferai même aujourd'hui, je vais consulter à Conakry par fond, à Je à Parce que y des dégâts. Parce que si je de Et puis, non ne pas non, Parce que je Il y a des problèmes. entrepreneurs. Pourquoi au N'a de projet à Amérique, fagne Mali, ou bon pourquoi? T'as dit caisse, à quelle roulinga, oh, non, non, non, non, non, là non, non, non, non, non, non, Je ne suis pas non, non, personnalisé des bébés, mais je vais attaquer ma attaque. Je vais attaquer mon attaque. Je luna attaquer mon attaque. muna la Guinée fond de parce que vidéo mais c'est avec des illettrés c'est pourquoi moi je ne m'intéresse pas avec ces gens-là le euh, euh, euh, euh, problème quotidien euh, le problème c'est que je me moi j'ai une sienne ici depuis l'an 2012 je l'ai ici avec moi mais moi je N'a ra hôpital yat, kanya ou mounara hôpital modèle sur la Guinée. Oh là. Attends, ma, ma baradi ra, ga, hospital. Assurance n'a rabe. Entretien n'a mama. Chaque trois mois, trimestriel. Parce qu'elle vit avec des êtres. Elle a l'assurance qu'elle a. Parce que dans l'imatoma d'Enery aux États-Unis, chez les blancs d'ailleurs, à moi-même, mais il faut avoir des personnes compétentes. Parce qu'il est médecin vétérinaire, parce qu'ils ont des appareils ici pour détester les choses aux animaux. D'abord, au moment où il ce il faut que ce thème Tant, il faut qu'on arrête un peu à... Yandi. en dit et t'en rends ma barre est ravie vraiment oh ma, ma barre d'enseignante random a deux moufles mais hai, rien rien fera ha, ouais attend d'enseignante random ou quand avez misé dans dans parce que barre à clinique n'a rien à modeli car la modèle il loue moins mais il y a aussi alors il faut qu'on arrête un peu. Parce qu'il y a, une autre Alors, il y a un problème, le Parce que quand je y marié, je suis Malik n'a pas ça. Non. Elle a mangé ça Moi, je n'ai pas un problème quotidien. Non. Et a eu Il a Il a Moi, je suis bien nourri, hein, je te dis. Je suis un qui na parce que je, je, je, je, je voilà. homme très, très a ça, c'est pas des chiens qu'on hein? Voilà. Je en un Voilà. Donc, on suis en Parce que, pour ça je suis en de Alphaï, Alphaï, Toro, la Guinée. Mais Rio, que la Guinée. Il ne la Guinée. la de la Il va pas faire de cigarettes. Il ne Il mais e il e ma. e y a gouvernement qui est très n'a Il y a qui Il a un qui Il a un Il y a qui Il y a qui est a qui Anglais, y anglais, non, mais ça, mais vous avez des rapports ici, demandez-les. Bon", vous m'a vous Vous on Vous paix, mon mec Bangura, l'ape, Anaïm, le directeur, oua Tagu, oua Ibaga, c'est un faux type, tanyo. Boba Ibravo bravo aussi, c'est la tournée, ou maman, ou maman, ou bir maman, ou à partager yandi, Asagoro, l'ape, Kayubaku, à ce moment là, un message grand je ne ce pas fait ça. Je et ma ya la tu fait kana Je ça. si fait de a on ne fait millions de dollars, et moi, on a ça. Mais il y a des gens ou il y a des a C'est comme ça? Ceci dans tout le cas de ce temps-là. Il y a que tu fais là, tu penses que les autres ne sont pas des Are you crazy Fucking stupid Shit. Ou bien, je vous dis, il faut bien retenir aujourd'hui, nous sommes le combien aujourd'hui Le 8, 5e mois, l'an 2003, l'an 2023, parce que l'ingi gens qui ont fait la tâche, Na n'a la mange d'or. la tâche, Mais, ont fait flam tâche, ils ont fait la Ana la tâche, ananga ont fait la la tâche, ils fama, fait la fait il fallait faire, oh, y a non, non, non. Je je suis Bouba oua partage, et puis oua oua oua siga ti. oua Colabri et bang kobe nanti men kobe risga tete kemfa bangre nanti meni nara génération et génération servima kon bangre nati barangou nadari amouraï femme on a ton nina on a tour amato de wotinan matouma ce so mangenoui quel feu brama was fafe boke allons sa wain la la marche au Donc, a qui Fais-le là-bas, ma oua, a On ma bénéficier. Moi, mine n'en se fait pas, qu'on hôpital digne de des milliards et des milliards nous font que ils ont presque tous les jours de la On de la passe. donc mon maître la paix la la paix alors non il faut faire attention il faut te retirer dans ces trucs de corruption là il y Auprès de nous, nous c'est-à-dire avec nous, non. Il faut même pas essayer. Il y a fait business Qatar avec Amara, collecteur de l'argent pour lui. Il a fait Il a fait Il fait Je Il mais mon frère, il fait pas de Il Il a Na ambugo, epi wando wana mumu wema kitma yati. Na loho ina mfafi. Wema kitma, pasi wata na mfindi ene mira, kana wangikana. Si wama rabama, wata na rabama. Mwubira mwubori, hui ya mata alakulu, kanka aboro kumbima, wata na maniata rea. Merci à vous aussi. Parce que autant avez D'écouter ce manga, vous avez autant notre patronne. je Ibn Je Kenderida. Vous avez entendu mon nom. Vous avez entendu mon nom. Vous avez entendu mon masoto. Vous avez entendu qui nom. Vous avez qui mon a créé avez entendu a nom. Vous avez entendu mon nom. Vous avez entendu mon nom. Guinée, ouais. Parce que tous les jours, je alko mura Guinée, je Parce que tous les jours, je la en Guinée, je ininga en nous Allô, Norbert, Fode Bass, EST. carrément la Non, c'est pas possible. On va où tu non Qui parce que, je suis dormant, je suis la je que je suis là, je suis je suis là, je suis là, je suis là, je suis je suis là, je suis trop tard. je j'ai écouté un jeune Mohamed aujourd'hui avec un journaliste, je ne sais pas, française, je ne sais pas. Qu'elle fait Tunisie, agri en en France, français, et Ragoulé. Il faut que dit a mon nom tous corrompus. Monsieur me il y a message qui dit, je ne sais États-Unis. Félicitations. Bon sens. Nanara, ne nanara. pas. Je ne sais tu Je ne sais pas si tu es dans moi on a 7 mois. 16 heures Il 4 heures. Ça un colonne Il un Il un un Il un Il Il Il Il Like La Guinée ma. am, une une dit, il n'a pas Il pas Il Il n'a pas compris. Il Il n'a pas n'a pas compris. Il n'a pas Il n'a a pas Il pas de Il donc, tout ce bon, qui un message qui est très important. CBG a 20 millions de dollars sur l'Ira déjà. Tant ah, oui. que, seulement, il y a un autre Comment diviser l'argent avec Amara Parce qu'il y a pas autre pour collecter de l'argent. Ils sont en complicité avec Amara Kamara. Amara Kamara, tout son programme aujourd'hui, c'est de, de collecter de l'argent avec ses, ses petits dans les différents trucs, postes, et envoyer à l'extérieur pour lui. Amara, c'est tout ce qu'il fait. C'est son programme. C'est pas son pro problème. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Alors, la Guinée, problème. Donc, tout le monde a créé les leaders politiques, les grands partis, accélérer les mouvements, demander le départ immédiat de Mamadi et l'ensemble de la Couillade. On un mouvement, une manifestation, il y a un autre. Il la a la un voleur, un triant, un bandit. Il y a un mort, Autant yeah. la maura, bonne chose, Nouvelle génération, autant 35 bandit Il y a qui tout le monde un vieux Il y a des le qui faut Il y a Il y a des Il y a c'est des bandits caractérisés à la tagi. Alors, Mami Soari Khabou, adja Oumu Fofana, Mohamed, Mohamed Minté, et qui encore. Tout le monde, sans exception. Al Mami Kamara, al Seni Kamara, Sira Touré, Bouba, Cheikh Bamba Fofana. Yasser Omar Farouk Diallo, Hadja Djalo Eddy Oye Mama et bravo partagé euh, Qui encore Je vois Jenab Jallo va finir Abarafini Famara Kerette Kamara Ah il est il est de Sobané ah, on a fait la oh, On a fait... Parce que n'a Donc, vraiment, nous avons de un Nous avons un Nous Nous avons Nous créé fait bête maintenant parce que on va faire un rendez-vous aïba mon Donc, elle a encore le temps, une semaine. Oui ara ara ara tout ça, cest dire ara a elle parce que circuit la guinée on voit tout il y a et moitohui il y fait un peu, pas seulement parce que pour quelqu'un c'est la forme de de Mohamed Bangoura le, le directeur général de, de l'ANAIM, qui gère la construction des de 500 bâtiments à Kolaboui. que Oma Kolo. Binalama. Docteur Sanussi. De la société Gak hein, doit construire ailleurs. Il y a tellement d'espace vide à Bouquet. Et pour OFAB c'est BG seulement. Pas voilà. C'est des choses organisées entre eux là-bas juste pour pouvoir détruire et quitter en Guinée, laisser les pauvres familles à Boké Ça a été toujours comme ça. On a dit, Quand on a dit, on a dit, on a dit, on dit, on a dit, on a dit, on dit, dit, dit, dit, Wa, ma con n'a pas la machine. D'abonnement, comme manomme, hauti, hautingri, félama, parce que la bascote est corrompue par les bascotiers même. Oui. Les plus instruits sont corrompus. Oui. Alpini. C'est l'un des plus corrompus en Guinée. Oui. mais, nous parle de Dieu. On a fait la Corrompu. Mais est là. Il faut que tu Ali Jamal a dit, Friante, ça fait. Ago. Kasouréga, imam. Moualim Touréna a dit, ça a été Ago. Et telle antérafe va me réveiller, Girou. Oui? Parce que Kasouréga est le bœuf. Alpha Ray est le Momo. LPG Birin, Nanto, Mirinani. Et à deux ici, que dit nous il a insisté de rester au pouvoir. Il a insisté de rester au pouvoir. Il a insisté de rester au pouvoir. Il a insisté de rester au Il a insisté de rester au pouvoir. Il a Il a insisté Il a insisté c'est ce que je veux dire. Donc, toi avons dit que nous wa dit que nous avons dit la nous avons dit que nous avons dit est bien précise. Donc, et puis, ta Parce que le coup de la tête, c'est faux. Attends, c'est faux. Je vais terminé. bringer à la tête. Terminé. C'est na nous tromper. Non. D'abord, là où on vit, là, okay. Donc, on a... Madame ou ça c'est fini. Nous sommes au 21e siècle. Ça c'est fini ça. Je vais toujours continuer à défendre les intérêts de Guinée. Parce que autre Guinée, moi, Guinée, Guinée forestière, et Brimfame et Walina. Et dans le fanna, individuellement si je profite à nous l'hôpital faïti, pas ma e Mais et pourquoi e e e pas possible. Oui, les 20 millions, na pour la reconstruction de la Macef, ou Arabama na allah alors Allah magara toi Mohamed Bangura et Amara et les 18 millions de nos francs aussi ils ne rendent sortir pour la construction des 500 logements à Kolaboui. Amara ba appel d'offres et puis entrepreneuriat rien à bouquer dire rien la rien à contrat exécuté très simple pur simple il y a un Conflit d'intérêts Aux États-Unis, il faut rétablir Amour parce que minimum Allez, le gouvernement et il y a ne c'est pas possible Soit Guinée-Fossé ou Rémen de Kouine. Parce que on n'est-ce cobre yabade on ce pas Où nest on pas Où n'est-ce pas Non. Never. Non, je n'ai pas eu le temps. eu eu parce que Où n'est-ce pas Je n'ai pas eu le temps, eu eu Vous êtes là à garantir les intérêts personnels. Ce n'est pas comme ça. C'est de garantir les intérêts des Guinéens. Ok On a saut so, On met là, puis Bangouraïra. Il est de Koya, il n'est pas de Poké. Ce n'est pas un gars de Poké, il vient de Koya. Terminé.